Ah ça tue. Ah j'ai mal partout. 40 allez. allez 90. Ah. Ah. Ah. Cette vidéo de malade. j'en peux plus. C'est moi mourir. Yo les riders, c'est Olien Fontenois. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo, elle va être folle. Elle va être folle parce que ça va être très très dur, très dur physiquement, très dur mentalement. L'idée, ça va être de monter la hauteur de la statue de la Liberté, soit 93 mètres. Ça va être un défi en hommage à toutes les victimes du Covid de New York spécialement. Ça, vous allez pouvoir le faire aussi chez vous. Tenter ce défi, c'est un truc qu'on peut faire en famille, tout seul ou en équipe. L'idée donc de monter 93 mètres. À chaque fois qu'on va faire un saut, ça va accumuler une hauteur. Avec mon VTT trial, moi, je vais choisir une hauteur de 1 m 20, qui est quand même très très chaud puisque mon record c'est à peu près 1m50 dans, dans cette dans cette technique. Je vérifie quand même mais on est bien sur une hauteur ici de 1m20, ok. Le calcul est simple à faire, 93 divisé par 1m20, ça me fait 77, quelque chose. On va dire 78 sauts. Donc, j'ai 78 sauts à faire pour aller en haut de la statue de la liberté. Je vais essayer une deuxième fois pour voir si je suis meilleur à pied. Je vais choisir une hauteur certainement plus basse parce qu'un m 20 à pied, c'est quand même très costaud. plus simple pour moi en vélo. Bizarre, mais c'est plus simple pour moi en vélo. 90 pile poil. Donc, il va falloir le faire 104 fois, donc plus de répètes. Mais est-ce que je vais pouvoir aller plus vite Ça, ça va être la question. Donc, premier défi avec le VTT et on voit après avec mes baskets si je suis meilleur pour battre ce défi. Je vais en chier, donc mettez déjà un pouce bleu et j'espère que vous allez l'essayer chez vous Je ne veux pas être tout seul à rendre hommage à toutes ces victimes Donc vraiment, essayez, partagez, likez, faites-en ce que vous voulez mais dépassez-vous Là on va sortir du confinement, il faut être en forme, let's go On est parti, je vais lancer le chrono, ça va me faire un repère 78 sauts à faire 3, 2, 1, let's go 1, 2 3, 4, 5, je vais me faire des séries, je vais me faire des séries de 5 comme ça, 20, allez ah, 20, Oh là là con, Ça commence à fatiguer là On pense quoi 24, c'est pas validé celle-là Oh là là 24 Allez 40 Allez ah. Allez passé la moitié là allez 40 oh. allez continue ah. Ah. pour tous ceux qui ont eu le covid tous les aides-soignants toutes les personnes allez c'est rien de souffrir un peu 40 allez allez dans la tête là ah. 41 42 43. 50. 50, allez. Allez. Dernière ligne droite. Allez, on vient. Lâche pas. Lâche pas, t'as pas le droit. Allez. J'en chie. Ah la fin là. Cinquante-et-un. Allez, plus que vingt. Allez. Plus que 20. Allez. Allez C'est terminant. Moins de 15 minutes Ah c'est obligé Allez 5 fois 5 Allez 1 2 3 4 5 J'espère qu'il y aura des pouces bleus parce que là j'en chie les gars Allez yes Plus que 10 Là il faut enchaîner 11 minutes et quelques Allez 1 2 Ouah, wow. c'est bien dur. Ah Allez 4 Allez, plus que 6 plus, ah, plus que 5 4 Plus que 4, allez. Ah. J'en chie. Plus que 3 ah. Plus que 2 Allez, plus que Allez, dernière Dernière, les gars. Allez ah, yes, stop. Ah, ah, ah, ah, je suis mort. Ah, je suis mal partout. Au pied, au pec, au bras, au mollets Faut encore que je le fasse à pied là. Ah, je fais un petit break si vous essayez ça. Bon courage. Tellement dur en plus le tas, il bougeait. Du coup l'équilibre en haut était chaud. Qu'est-ce que c'est dur ah, Je suis trempé, je pense que ça se voit là J'ai pas encore regardé le temps que j'ai fait avec le vélo Comme ça, ça va pas m'induire J'ai plus qu'à enlever deux palettes, je vais être à 90 par là à peu près On va voir si je peux aller plus vite Ça me fait 104 sauts, donc beaucoup plus, j'en peux plus Allez, j'y retourne, c'est parti Est-ce que je vais aller plus vite que le vélo Là, je suis motivé, let's go 3, 2, 1 Allez, go 1 2 ça y va 40 allez 40 Presque la moitié. Allez, j'ai un bon rythme. 50. Allez. Presque la moitié. 50 sur 104. Ah j'en peux plus déjà. Alors, on lâche rien. Allez les gars. 70. Ah Allez, plus que 33, allez. 80. Allez. Allez, 90. Plus que 14. Je prends un peu le souffle, 14, je m'arrête pas. Allez, dernière Allez Top Ah, ah. ah. j'ai plus de jambes. Ah ça tue. Je suis trempé. Laissez-moi mourir. Cette vidéo de malade. Allez, cette vidéo, je la dédie à tous ceux qui ont travaillé contre le Covid. C'est une vidéo solidarité. Faites-la, dépensez-vous, dépassez-vous surtout. Faites-nous plaisir. Partagez ça à vos potes, à votre famille. Lancez-vous ces défis. Ah j'en peux plus. Et là, si tu veux me soutenir, moi, t'as la boutique Bomber Show, est juste là. Tu peux t'abonner à ma chaîne, tu lâches un gros pouce bleu, s'il te plaît, ça fera plaisir. Et la dernière vidéo, elle est là. Allez, ciao. Ah j'en peux plus.